Ils sont venus pour nous causer de leur nouveau traité. Ils ont dit, tu vas pas tout piger, mais faut pas t'inquiéter. On a des experts vraiment super qui vont tout expliquer. Mais d'abord pour patienter une page de publicité. Il paraît que dans un bunker avec OGT quelques types, la bouche pleine d'anagrammes compliqué, ta face et à tes types. J'ai pas tout compris de leurs explications pédagogiques. Si ce n'est qu'enfin la France entrer dans un avenir utopique. Suis du nouveau transatlantique, qui bon pour vous, qui est bon pour moi. Merci mon tonton d'Amérique, merci ma tata Angela, tafta seta ou oh bien tes types. Autant nous l'écrire en chinois. Faut jamais faire confiance aux types qui préfèrent quand on comprend pas. Quand ils sont venus rafler les écoles et les maternités. Je me suis dit, tant pis pour les bambins, c'est pas dans mes moyens. Quand j'ai dû signer le contrat confiance et flexibilité, j'ai pensé, c'est déjà bien de la veine que d'avoir un gagne-pain. Puis qu'ils ont privatisé l'hôpital et les remboursés. Je ne suis plus jamais tombé malade, même grippé, je gambade. Pour ce qui est de l'indemnité retraite, j'avoue, des fois je m'inquiète. Si mon fond de pension tombora, tu bon pour la noyade Mais c'est le nouveau transatlantique qui est bon pour nous, qui est bon pour moi Merci mon tonton d'Amérique, merci ma tata Angela, ta ta ou bien tes types Autant nous l'écrire en chinois Faut jamais faire confiance au type Qui préfère quand on comprend pas Alors je me suis dit basta je vais me défendre Y'a tout de même tes lois Doit y avoir un look quelque part à ce que les taux font du placard mais toc toc, ni deux ni trois vilains magistrats que voilà Me convoque, avouez c'est pas banal devant un tribunal Ironie en tout petit caractère, monsieur le signataire Cet écrit, accord pour vendre la justice de votre pays Incrédule, j'ai failli terminer pour ma peine en cellule Mais depuis, je me suis repenti et chaque jour je prie Transatlantique Qu'est bon pour vous, qu'est bon pour moi Merci mon tonton d'Amérique Merci ma tata Angela Taftaceta ou bien tes types Autant nous l'écrire en chinois Faut toujours se méfier des types Qui préfèrent quand on comprend pas Dans mon nouvel univers tout est précaire, tout est tubère. Même mon corbillard reste branché sur appli blabla car Je loue sur Airbnb mon cercueil y a des potes zombies et pense même vendre à un Qatari un rein pas trop pourri Avec un peu de chance tout ça me sauvera de la décadence D'aller mendier pour une urne une place à la fosse commune Manquerait plus que j'y tombe sur un autre voisin nord-américain Qui me propose de signer leur traité restine TTIP ils font la même dans le Pacifique Des Caraïbes au Canada Ils feront bien pire en Afrique Si jamais on les arrête pas Tafta c'est ta ou bien tes types Maintenant j'espère tu vois pourquoi Faut toujours se méfier des types Qui préfèrent quand on comprend pas